Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour pouvoir porter présenter nouvelle émission. Eh bien, euh, gagner une note qui arrive jeune là, qui sortit dans le Sénat républicain, qui est même euh, adopté une résolution. Résolution pour demander au Premier ministre là, et Foncampé par rapport à la décision pour demander pour que gagner une force internationale qui pile les sols pays d'Haïti. En toute urgence, m'appelez, résolution ça pour nous et puis dans en fin. un n'a dit dans qui dit dans quatre recommandations. Résolution du Sénat demandant au premier ministre de fait Ariel Henry, de sursoir à l'exécution de la résolution prise en Conseil des ministres le 7 octobre 2022 sur le déploiement d'une force étrangère armée sur le territoire. Vu la constitution de 1987 amendée en ses articles 8 8 1 52-1 58-59 59-1 116 118 148 149 159 163 169 169-1 200 207 264 266 269-1 273 vu le texte portant le règlement intérieur du Sénat de la République vu l'arrêté présidentiel du 5 juillet 2021 notamment le citoyen Ariel Henry Premier Ministre vu les dispositions de l'accord politique de gouvernement du 11 septembre 2021 en ses articles 1, 8, 9, 10, 12 et 13 établis notamment pour encadrer la période de transition initiée par le Premier Ministre de Fête Ariel Henry, vu les dispositions de l'accord du 11 septembre 2021 limitant la période de transition initiée par le Premier ministre de Fête, Ariel Henry, au premier trimestre de l'année 2023, date prévue, pour l'installation des élus légitimes issus d'élections crédibles, inclusives et apaisées, considérant la situation d'exception créée par la brutale disparition du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, considérant le dysfonctionnement des trois pouvoirs de l'État résultant du non-renouvellement du Parlement, d'une vacance présidentielle prolongée et des vacances à la Cour de cassation et au Conseil supérieur du pouvoir Judiciaire, considérant la prise de fonction au terme de multiples négociations du Premier ministre Ariel Henry dans des conditions exceptionnelles. Le 20 juillet 2021, considérant les violations systématiques de l'accord du 11 septembre 2021 par le Premier ministre de Fête Ariel Henry et le désengagement subséquent de nombreux partis et regroupements politiques signataires du dit accord. Considérant le caractère inconnu de la résolution du 7 octobre 2022 par laquelle le premier ministre de fait, Ariel Henry, s'accorde d'autorité le droit de solliciter des pays étrangers le déploiement d'une force spécialisée armée sur le territoire national, considérant que par la dite résolution, le premier ministre de fait, Ariel Henry, non seulement ignore la constitution amendée de 1987, mais encore viole systématiquement l'accord politique de gouvernement du 11 septembre 2021, considérant que par la dite résolution, le premier ministre de fête, Ariel Henry, se fait usurpateur de prérogatives qui sont dévolues. « Par notre charte fondamentale au président de la République qui est le chef de l'État, considérant que l'Assemblée des sénateurs, prenant acte de la grave décision du Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre de fait Ariel Henry, de solliciter l'intervention des forces étrangères armées sur le territoire national, a pour devoir d'évaluer et d'approfondir la vraie motivation d'une telle décision et d'en rendre compte à la nation Considérant que la résolution du 7 octobre 2022 s'apparente à une tentative d'un gouvernement illégitime, impopulaire et de plus en plus contesté de recourir à des forces étrangères pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et retarder ainsi le retour d'Haïti à l'ordre constitutionnel et démocratique, considérant que la résolution du 7 octobre 2022 est un acte administratif illégal aux conséquences démesurées sur la nation posées par un organe qui, faisant ainsi, a commis un véritable excès de pouvoir, considérant que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et qui est l'organe juridictionnel chargé de juger des actes de l'administration publique, conformément à la Constitution à son article 200, considérant la nécessité de rétablir un climat de sérénité afin de créer les meilleures conditions pour instaurer durablement la sécurité sur le territoire et de gérer au mieux la crise humanitaire, l'Assemblée des Sénateurs a proposé et voté la résolution suivante. Article 1. L'Assemblée des Sénateurs... Demande au Premier ministre de fête Ariel Henry de sursoir immédiatement à l'exécution de la résolution du 7 octobre 2022. Ça veut dire, au dit là, dans l'article 1, l'Assemblée sénateur demandé à Premier ministre de fête l Ariel Henry pour faire camper immédiatement sous exécution résolution 7 octobre 2022. Article 2, l'Assemblée des sénateurs demande aux forces politiques, économiques et sociales. D'accorder le bénéfice de l'urgence aux discussions en cours afin de dégager un consensus suffisant pour une sortie durable de crise. Dans l'article 2, l'Assemblée a mandé, force politique, ak économique et social, pour capable d'accorder bénéfice urgence et discussion qui a fait pourquoi elle est là. Une manière pour capable de un consensus pour sortir le pays dans le Tant de date, nous la pointe, tant de date n'a pas masturbé. Kounia nécessité pour nous capables de jouer nos solutions. 3. Article 3. L'Assemblée des sénateurs demande aux protecteurs du citoyen de requérir l'expertise des principales organisations qui travaillent dans le secteur des droits humains en vue d'obtenir dès maintenant des couloirs humanitaires qui garantissent la sortie du carburant des terminaux. Dans l'article 3, l'Assemblée des sénateurs demande demandé aux protecteurs citoyens pour lui même tout engager avec expertise et puis tout. Aller avec organismes qui défendent le pays d'Haïti pour capable arriver à un couloir humanitaire qui est capable de permettre qu'il le un gaz dans le terminal. Article 4. L'Assemblée des Sénateurs demande au Premier ministre de fait Ariel Henry d'accorder un sursis à la mise en œuvre des nouveaux prix du carburant à la pompe pour soulager les petites bourses et les plus démunis. L Assemblée des Sénateurs demande au Premier ministre pour tirer garder encore prix gaz là, pour alléger les Une manière pour capable permettre que tout le monde capable gain accès, pour être capable la situation qui gagne pourquoi y est là. La présente résolution, ça c'est l'article 5, sera soumise à l'exécutif aux fins de promulgation et de publication au Journal officiel de la République, le Moniteur. Donc, y a résolution ça bail exécutif là. Une manière pour les capables publier dans le journal officiel Le Moniteur. 6. Une ampliation de la présente résolution sera transmise tant à l'Office de la protection du citoyen qu'à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour les suites de droit. Donc il y a pour voir la résolution Satou by ben, Conseil Supérieur à contentieux administratif et puis tout protection citoyen. C'est une résolution qui prend en date 9. Octobre 2022, non, Sénat, République l'un, Résolution qui être signature, écoutez bien. Sénateur Tibonite, Garcia Delva. Sénateur Nip, Denis Cadeau. Sénateur l'Ouest, Paul Patrice Dumont. Sénateur Grandance, Jean-Rigo Bélizère, Sénateur du Centre, Ronny Célestin. Sénateur Nord-Est, Juanique Pierre. Sénateur Nord, Jean-Marie Ralph Fétière. Et puis sénateur sud Pierre François Sillard. Et puis président sénat républicain lui-même qui c'est Joseph Lambert qui lui-même sien résolution a.